Voyons, Bayardin, ne l'exaspérez pas oui, Monsieur Parier, il C'est faux, mais c'est faux, mais il est faux. Attendez, je n'ai pas fini. Le temps était super, hein oh, C'est la surprise, c'est la surprise <claps> Ici, ah ça, non. Non, <rire> non, par exemple. À Madame Bayardin, qui a été surprise dans la descente de police, opérée cette nuit à l'hôtel du libre-échange. Oui, moi, moi, j'ai été surprise cette nuit avec monsieur Bayardin. La main, chou, chou. Arthur Marcel, je t'en prie, ne crois pas ce que tu as eu. C'est une farce, une plaisanterie Ah Laissez-moi, monsieur Mais voilà vos soi-disant esprits Allons donc Vous y étiez J'ai beaucoup apprécié l'effort que vous avez fait au niveau des costumes, c'est vraiment euh, c'est des petites choses mais ça fait beaucoup. C'est très intéressant pour nous de voir comment vous avez travaillé. Et... Ouais, je trouve que c'est assez homogène, euh, c'est très plaisant de vous voir prendre du plaisir sur scène comme ça.